vous allez devenir dangereux pour l'ennemi. Parce que... Bah, tu je sais, excuse-moi tu... de te couper, je... mais tu sais, il n'y a pas de hasard, je sais que ma semaine j'arrive aussi, il n'y a pas de hasard, et puis euh, refuser... Non. Si tu y as été, c'est que Dieu voulait que tu y ailles, donc. Et voilà. Ton et... choix n'était pas réel, <rire> c'était mmh, le choix de quel... Dieu d'abord. Euh, si, donc... Si, euh, Dominique, ah. mon choix était réel juste dans une chose, c'est que j'ai accepté d'obéir. C'est la seule chose que j'ai. Oui, mais est-ce vraiment un choix Parce que je crois que. Tu sais, tu sais, tu crois que tu crois que on obéit toujours à ce que le Seigneur nous dit quand il nous parle. Ah non, mais ça dépend. Pourquoi ça, je... Il y a des choix personnels pas... qu'on peut faire, mais il y a des choix que si tu dois être là pour aider une personne qui va suicider et que Dieu ne, ne le veut pas, eh ben, tu n'auras pas d'autre choix que d'être là. Même si toi, tu as peut-être l'impression oui. d'avoir un choix quelque part, mais je Oui, c'est mais... un petit peu des illusions. Ce, ce, que, ce que je veux mettre en exergue, c'est que euh, si tu entends la voix de Dieu, forcément tu vas être conduit par le Seigneur. Ah bah forcément. Puis, il a dit qu'il qu nous conduirait. Tout à fait. Donc effectivement, Radio-Prédication vous propose, en toute causerie, Une émission de Dominique Simonet avec Déborah Ester Liebert. Bonjour Déborah Ester. Bonjour Dominique. Euh, nous voici arrivés donc à l'avant-dernière la, émission, pas la dernière, non, non, l'avant-dernière, pour cette oui. semaine en tout cas. Ah, bah, oui. Pour cette semaine, oui. Voilà, et donc nous avons prolongé notre réflexion sur la théorie de l'enlèvement. J'ai eu un message d'ailleurs tout à l'heure sur, euh, sur le site de radioprédication.net euh, qui nous disait que c'était un petit peu court. Eh bien, on va prolonger, donc. Et ah, un, un, petit, un petit peu court pour traiter le sujet Oui, apparemment. apparemment Allez, parce que euh... je me posais la question de le prolonger la semaine prochaine, puis je me suis dit, bon, c'est peut-être prématuré. Mais s'il y a quelqu'un qui le demande, je trouve que c'est bien. On, on va prier là-dessus, puis on va voir ce qu'on en... qu fait, parce qu'effectivement, on peut encore encore en parler toute la semaine prochaine. <rire> c'est vraiment faisable, parce que c'est tellement important. Alors, on verra avec, avec toi. Hein. On, on parlera avec toi, Dominique. Mais oui. C'est bien que tu aies du retour. Oui, oui, non mais ça c'est, il faut, euh, si vous voulez euh, nous communiquer vos impressions, vos envies, etc. N'hésitez pas, hein, vous allez sur le site de radioprédication.net. Vous pouvez également d'ailleurs aller sur le chat de notre ami Stéphane, euh, c'est le visio chat. Donc à partir du site, c'est pas compliqué, vous allez sur la partie programme, et la partie qui correspond donc à l'émission en toute causerie, et vous avez un lien pour le visio chat, euh, voilà. Donc il vous suffit de cliquer simplement dessus. Et sur le blog aussi, il euh, y a le lien direct pour aboutir au visio de chat. Voilà, donc le blog, c'est sur ministèrealliance.blogspot.com. C'est ça, voilà. oui. Voilà. Donc aujourd'hui, tu voudrais nous parler de la signification d'un mot grec qui est traduit dans, de multiples façons dans le Nouveau Testament. C'est le mot euh, parousia, qui vient lui aussi d'un autre mot parémi. Oui, tout à fait. Les, les deux mots sont grecs. Euh, je t'entends très mal, est-ce que tu m'entends ah, moi je t'entends très bien. D'accord, je pense que ça vient d'une la question de connexion parce que je t'entends extrêmement mal. Oui, on va. J'aimerais un peu partager avec, euh, avec toi puis avec les auditeurs ce, ce mot qu'on connaît d'ailleurs en français qui s'appelle euh, la parousie. En grec, c'est parousia. Et euh, en fait il y, y a beaucoup pas d'ambiguïté, c'est pas ça, mais on, on regroupe sous ce vocable parousie beaucoup de beaucoup de choses qui ne, quelque part, ne sont pas tout à fait euh, semblables. Euh, il est, on parle de la venue de Jésus-Christ, et ça c'est biblique. Hein, on l'a vu dans un Thessalonicien. Euh, chapitre 4, tu l'as lu, la venue de Jésus-Christ est tout à fait biblique. Par contre, parler de sa première venue ou de sa seconde venue, ce n'est pas du tout une expression biblique, même si ça recouvre un fait, une réalité que nous comprenons. Euh, la première, ce qu'on appelle entre guillemets la première venue du Seigneur Jésus, c'est son incarnation. Quand il est, il est né, euh, dans la famille, euh, ce qu'on appelle la sainte famille, euh, Marie et Joseph étant ses parents terrestres. Donc ça, on appelle ça sa première venue. Mais ce terme n'est pas trouvé dans la Bible, pas plus que la seconde venue, mais euh, par contre, le fait d'une seconde venue existe aussi. Et c'est cette venue, cette seconde venue entre guillemets, c'est quand le Seigneur, après euh, sa mort, après sa résurrection, après les 40 jours, lorsqu'il a été élevé au ciel, lorsqu'il est monté vers son Père, à ce moment-là, le Saint-Esprit a été envoyé. Il est dit, euh, je crois que c'est dans l'Épître aux Corinthiens, j'ai voulu chercher le verset exact, mais il est dit que l'Esprit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc il y a une venue que l'on ne reconnaît pas euh, forcément parce qu'on n'a pas eu cette, euh, cette, cette habitude de le, de le voir ainsi. Hein. Mais il y a une venue du Seigneur très particulière qui est la venue du Seigneur sous la forme. Alors je mets encore le mot forme entre guillemets parce que c'est un mot que je dois employer pour essayer de me faire comprendre, mais c'est pas tout à fait exact. Euh, sous la forme de l'esprit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a continué à venir de cette manière par les différentes effusions de l'Esprit. Euh, il y a une nuance entre effusion de l'Esprit et baptême de l'Esprit. En général, baptême de l'Esprit, c'est l'effusion initiale, tandis qu'on emploie le mot effusion de l'Esprit pour des, des manifestations du Saint-Esprit euh, dans nos vies, à, à, à des moments très particuliers, de temps, de temps d'onction, de recherche de la face du Seigneur, de, où on expérimente quelque chose qui s'apparente tout à fait au baptême de l'Esprit, à ce moment-là, on ne va pas parler du baptême de l'Esprit. En général, on parle, on utilise l'expression « baptême de l'Esprit » pour euh, cette effusion de l'Esprit initial. Mmh. Alors le Saint-Esprit donc a continué à venir de cette manière pour illuminer le cœur de chaque homme qui recherche Dieu en esprit et en vérité. Et Le livre de, de l'Apocalypse nous donne un survol des venues du Seigneur. C'est pour ça qu'on peut effectivement passer encore une semaine à, à, à partager ensemble sur les venues du Seigneur parce qu'on a, on a matière à le faire. L'Apocalypse... Ne l'oublions pas, c'est la révélation de Jésus-Christ. le apocalypse c'est vient d'un mot grec qui veut dire « dévoilement, mise à découvert ». Et ces venues successives, ce sont des dévoilements, des mises à découvert, où on a cette perception de cette présence du Seigneur. Alors ce mot grec, euh, « parousia », on le trouve 24 fois dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais bien là avoir toute l'attention de ceux qui nous écoutent, parce que ce mot n'indique non pas l'acte de venir, mais la dimension de la présence. Alors je vais, euh, je vais énumérer quelques, quelques euh, sens pour, pour euh, illustrer hein, ce que je viens de dire. La parousie, en quelque sorte... C'est une vie dans la présence de Dieu. Euh, c'est aussi la parousie, c'est sa présence qui nous transforme. Sa présence, c'est une réalité. C'est pas seulement une idée. C'est pas seulement un concept. C'est une réalité. Et la présence du Seigneur, elle nous transforme. Et il dit que lorsque nous voyons le Seigneur face à face, on est transformé de gloire en gloire. C'est aussi... Euh, la présence du fils de Dieu dans une réalité passée, présente et future. Souvenez-vous qu'on a on, on en a parlé souvent, qu'il n'y a pas cette notion de passé, présent, futur que nous avons dans notre monde occidental, mais dans la pensée moyenne-orientale, eh le présent, le passé et le futur sont, sont ensemble. Et... Dieu, il s'appelle le grand « je suis ». Il est le « je suis ». Il est l'éternel. C'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que le passé et le présent et l'avenir sont devant Dieu comme étant le présent. Nos vies avec ce qu'elles ont été, nos vies avec ce qu'elles seront dans sa préscience, sont devant lui, dans un éternel présent. Alors la parousie, c'est aussi... Un dévoilement continu et progressif de lui-même. C'est Le Seigneur se manifeste à nous et on découvre euh, chaque fois un petit peu plus euh, de ce qu'il est, de qui il est, de... On, on, nous découvrons en quelque sorte, nous, nous, le, nous le connaissons toujours un petit peu plus, ça, ça fait partie de la parousie. C'est ce... Cela fait partie, la parousie, c'est cela fait partie du mystère du dévoilement de Christ qui doit être révélé dans notre temps au travers des siens. Et ça, on le trouve dans Romains 8. Alors, j'ai oublié de chercher la référence exacte, mais je vais peut-être vite, vite, vite le trouver. Euh, déjà, Romains 8. Cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Comment, si on appelle Dieu notre Père et qu'on rentre dans cette relation filiale avec lui, comment ne pas le connaître et on le connaît tout, toujours plus en avançant dans la relation avec lui. L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants. Nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si du moins nous souffrons avec lui. » Alors le chapitre 8, il est très grand, où est-ce qu'il… Oui, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée, qui doit nous être en quelque sorte dévoilée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu, on en parlait là cette semaine, de ces fils de Dieu. En fait, plus les ténèbres avancent, plus la gloire, plus les ténèbres avancent sur la terre, et on se rend compte que les choses vont de mal en pis dans tous les domaines, et eh bien plus aussi la gloire est en train de, et la lumière est en train de briller parmi les fils de la lumière. Mais c'est pas, j'aimerais dire que ce n'est pas sans un prix. Ce n'est pas parce qu'on va proclamer telle ou telle vérité, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis fils de Dieu, que je vais vivre cette réalité. Non, il y a un, un, un travail de cœur qui est à faire. Il y a une proximité avec le Seigneur qui est à faire. Il y a, un, je le dis souvent, entre guillemets, un prix à payer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut que je lâche pour que le Seigneur puisse grandir en moi. Je ne peux pas avoir, pardonnez-moi cette expression, le beurre et l'argent d'humeur. Je, je ne peux pas avoir les deux. Et très souvent, on rencontre des, des, des chrétiens qui n'ont pas compris cette, euh, cette dimension-là. Ce sont des chrétiens qui sont charnels, qui n'ont absolument pas saisi cette dimension spirituelle. Mais ceux qui sont rentrés dans cette dimension spirituelle, ceux qui sont véritablement nés de nouveau, ceux qui sont rentrés dans ce royaume des cieux, savent très bien que chaque, chaque pas qu'ils font avec le Seigneur, qui qu'il est fait avancer un peu plus profondément euh, dans, dans ce fleuve où était Ézéchiel. Souvenez-vous, ce prophète qui rentre dans l'eau, il a de l'eau jusqu'aux chevilles, puis après jusqu'aux joues, puis après jusqu'au bassin, et puis après il est obligé de nager en plein eau. C'est ça, cette image en fait, de notre vie spirituelle qui, qui, qui, qui grandit dans cet océan de l'amour de Dieu. Et donc on avance, mais avancer veut dire qu'on va lâcher, plein de, de choses qui ne sont plus possibles, plus, plus, possible, plus compatibles avec cette, cet appel. Et à ce moment-là, ces fils de Dieu vont briller de plus en plus, et c'est ce qu'il est dit dans, dans Romains 8, il va y avoir cette révélation des fils de Dieu. La création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, ah, là, ça fait référence à la chute, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que la création, ensemble, soupire, elle est en train de travailler jusqu'à maintenant. On retrouve le travail de l'enfantement hein, et de l'enfantement spirituel. L la création soupire est en travail jusqu'à maintenant, non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendons l'adoption, la délivrance de notre corps, car nous avons été sauvés en espérance. » Je ne vais pas aller plus loin. Donc, cette révélation des fils de Dieu, c'est pour le temps que nous vivons. Et ça commence si on sait ouvrir les yeux, si nous ouvrons nos yeux spirituels, nous voyons que, que nous sommes dans ce temps-là où, où, où, où la gloire de Dieu commence à se manifester comme elle ne s'est jamais manifestée dans le monde. Euh, L'Église ne va pas dans la ruine, comme malheureusement ça a été souvent euh, avancé dans certains milieux évangéliques. Le monde va vers la ruine. L'Église, elle va aller de gloire en gloire, non pas cette Église visible, mais cette église invisible que le Seigneur Jésus va se présenter lui-même sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Bien sûr que l'église visible va vers l'apostasie, bien sûr. Mais l'église invisible, la véritable église, l'épouse de Christ, va, être, va aller de gloire en gloire, va être de plus en plus visible, de plus en plus brillante, de plus en plus puissante. Mais il y a un prix, évidemment. Que chacun nous auront à, paye, à, à, à payer, à envisager et à payer, ça c'est sûr. On parlait hier de la, de la persécution, oui, il y aura la persécution d'une façon ou d'une autre. Souvent on pense persécution, euh, euh, des choses très graves, mais, mais la persécution peut prendre de, de multiples formes, le rejet, la calomnie euh, incessante, la perte du travail parce qu'on témoigne contre vous, ça c'est de la persécution, et, et les chrétiens vont le vivre de plus en plus. Mais le Seigneur Jésus nous dit de, de nous réjouir et de tressaillir de joie quand on dira en montant toute espèce de mal contre vous, car l'esprit de gloire repose sur vous. On voit ça dans Matthieu 5, je crois que c'est le verset 12. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de cette persécution, non. On a à, à se dire qu'on est dans un temps formidable, un temps que, que les croyants des siècles passés ont envisagé. Et nous, on y est. C'est exactement comme comme ceux qui attendaient le Messie autrefois, et au moment de la naissance de ce Messie qui était tellement attendu, ces gens-là vivaient hein, quelque chose de de, de, de phénoménal. Un, une âne ou bien un siméon qui, qui attendait la, la venue de, ce, de cet enfant, eux ont salué cette venue du Messie. Mais les pharisiens, les saducéens et les sacrificateurs qui ne pensaient qu'à leur bien-être, n'ont pas vu que le Messie était là. Eh ben. Il en, est, il en sera pareil maintenant. Il y a, on a bien vu hier et tout, tous les jours précédents comment il y avait deux catégories de gens, ceux qui seraient détruits, hein, qui seraient donc euh, laissés pour compte, et puis ceux qui étaient pris euh, dans, cette, euh, dans cette élévation de l'Église, de ce corps de Christ. Et cette dimension de l'élévation, donc, euh, on va en reparler tout à l'heure par rapport à Paul et, et, et à Jean. Alors, euh, donc la parousie, euh, on est bien d'accord, c'est, ce n'est pas l'acte de venir, mais la présence. Tout à l'heure avec Dominique, on va regarder les différents passages bibliques où ce mot se trouve, euh, ce qui vous fera beaucoup mieux comprendre euh, l'hérésie de l'enlèvement tel qu'il est enseigné, parce qu'on verra que ça ne, ça, ne, ça ne correspond pas. Il y a d'autres mots dans le, dans le Nouveau Testament pour parler de, de la venue. Il y en, il y en a d'autres. En, en, en tout, je crois qu'il y en a six mots différents pour parler de la venue. Vous voyez, comme le, le, le français est pauvre, finalement. Le français, on va, on va avoir qu'un mot, peut-être deux, mais on a dit « venue »,« retour », mais, mais ce ne même pas des, des mots qui sont tout à fait justes. Euh, mais en grec euh, Dieu a veillé à ce qu'il y ait des sens très particuliers pour que pour que la compréhension de ces événements qui sont des événements tellement importants, la venue du fils de l'homme dont, dont Jésus parle dans Matthieu 24 euh, eh bien on peut le comprendre euh, au travers de ces du relief que nous donnent ces différents mots donc il indique Parousia indique bien, non pas l'acte de venir, comme euh, « je viens à Paris » ou « je viens dans ta maison », mais « la présence voilà. ». Euh... Enfin, Il y a plusieurs, euh, plusieurs sens, hein. je regardais sur le oui. site oui. d'enseignement.com oui. euh, que je vous recommande au passage. Euh, parousia, euh, c'est euh, d'une part la présence, D'autre part, la venue, l'arrivée, l'avènement. C'est trois oui. mots qui finalement se retrouvent dans le mot parousia, oui. en lisant la Bible. Euh, et en petit A, donc, le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux pour ressusciter les morts, se Alors, tenir Ça, juge... ça oui. c'est l'interprétation, et je ne préférerais pas qu'on la garde, tu sais, euh... ah, c'en est une, c'en est une, Oui, il y en a, une. Une interprétation. Et, et si tu veux, je, je préfère que ce soit la Bible et les versets que l'on va lire ensemble tout à l'heure, qui, qui donnent au fond la définition de la parousie. Sinon, étant donné qu'on est, on est enseigné déjà sur, cette, euh, sur cet enlèvement qui, qui n'est pas juste, euh, dis-toi que Wikipédia, c est, c est très il est très intéressant comme site. C'est en ce sont... enseignement.com. Ah, c'est enseignement.com, ouais, d'accord. Oui. Oui, mais bon, très souvent on va chercher sur Wikipédia pour, ou, ou dans le dictionnaire pour, pour expliquer un mot. Mais je pense que là où il y a justement tellement de difficultés à comprendre le sens du mot, il faut, aller, il faut aller dans la Bible, mettre tous les versets où ce mot paraît, les mettre les uns à côté des autres, et là on a le, le, le sens... Euh, euh, véritable. Si tu veux, quand tu parles de. Je suis aussi sur enseignement.com, là je vois euh, le retour futur et visible de Jésus-Christ depuis les cieux pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier, établir formellement et glorieux, glorieusement le royaume de Dieu. Je suis désolée, mais je peux pas, je peux pas souscrire à l'ensemble de cette définition. Il y a des bouts qui sont justes, il y a d'autres bouts qui ne sont pas justes. Parce que. Derrière ça, il y a la question de l'enlèvement, euh, que les milieux pentecôtistes relaient aussi de la même façon que les milieux évangéliques. Euh, et, et, et, et, et quelque part, c'est pas juste, tu vois. Alors, euh, excuse-moi de t'avoir compris ah mais dans, dans cette chose-là. C'est pour ça que j'aime bien faire parler euh, la Bible. Parce que la Bible, euh, surtout quand on cherche comme ça tous les versets qui sont qui utilisent ce mot la Bible va nous donner elle-même son explication. Et ça, je ne peux qu'encourager tous ceux qui nous écoutent. Prenez une concordance pour quelque chose, un terme que vous avez envie de comprendre. Prenez une concordance, cherchez tous, tous les versets où se trouve ce terme-là. Priez, demandez au Seigneur de vous éclairer. C'est Le Saint-Esprit, c'est le grand enseignant. C'est le grand communicateur et il vous, va vous montrer. Moi, j'ai commencé comme ça euh, quand j'ai cherché par rapport à la, à la question de l'alliance. Et, et le point de départ, c'était simplement, je cherchais, le point, mon point de départ, c'était, je cherchais la pensée de Dieu sur le mariage. Parce que j'entendais beaucoup de choses autour de moi. Je connaissais déjà à cette époque assez bien ma Bible, même très bien par rapport à d'autres personnes. Et, et j'entendais des personnes euh, très honorables et que j'honorais dire des choses qui étaient contre ce que moi j'avais découvert dans la Bible et compris. Donc il y a eu un moment donné où j'étais tellement troublée que je priais je disais « Mais Seigneur, est-ce que c'est possible d'avoir ta pensée Est-ce que c'est -ce est possible ?» L'un me dit blanc, l'autre me dit rouge, le troisième me dit bleu, le quatrième me dit vert. Sont tous des personnes que, que j'honore, des personnes qui ont eu un, un rôle d'enseignement, des personnes qui, sont, qui tiennent la route, qui sont équilibrées. Et pourquoi, pourquoi elles n'ont pas la même pensée t as, t as, Tu as bien la pensée sur le mariage. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai cherché. Et puis j'ai mis les versets les uns à côté des autres. Et puis, mais, mais ça a été fait avec prière, parce que par rapport à, la, par exemple, l'enseignement de Jésus-Christ sur le, sur le mariage et le divorce dans les évangiles. Je me revois, me tapant la tête contre le mur et en pleurant, je dis « Seigneur, je ne comprends pas ce que ça veut dire ». Mais je ne pouvais pas comprendre, mais simplement comprendre avec mon intelligence, je ne parle pas de révélation ni ça. Je ne pouvais pas comprendre le sens de ce que ça voulait dire. Et là, j'ai découvert à ce moment-là ce qu'étaient ces forteresses de pensée qui nous empêchent de saisir la pensée de Dieu. À ce moment-là, j'étais ignorante de ces choses-là. Mais je me rendais compte que j'avais quelque chose qui me bloquait, qui était verrouillé, qui était... Et pourtant, j'étais une fille qui avait fait des études, et des études supérieures, donc j'avais l'habitude de... Comment dire de.. Intellectuellement, je tenais la route. Et, et, et j'avais fait travailler mes ménages, peut-être plus que d'autres, puisque mes études étaient, étaient, étaient des études qui étaient rudes. Donc, euh, j'avais fait travailler ma mémoire, et je, et je bloquais comme si j'avais tout d'un coup plus d'intelligence. Et ça, ça me, ça me, comment dire, ça me, ça me sidérait. Et, et, et là, j'ai compris, au travers d'enseignements d'autres personnes, au travers de livres que j'ai vus, j'ai compris, et spécialement les livres de Watch Money, euh, que je vous recommande toujours, les, les livres qu'il a écrit, spécialement l'homme spirituel qui est, un, qui est un livre de référence, même si pour certaines choses il pourrait paraître dépassé, ça reste un livre écrit sous l'onction, un livre de référence, qui nous qui nous fait comprendre comment fonctionne notre intelligence. Et, et j'ai compris que j'avais des, des forteresses de pensée euh, qui étaient liées à, à, à l'enseignement que j'avais absorbé, reçu, euh, re, jamais remis en cause. Nous avons besoin de faire comme les juifs de Béret et de vérifier que tout ce, que, euh, tout ce qui nous est enseigné est conforme aux écritures. Ce n'est pas mettre le doute, ce n'est pas mépriser les personnes qui vous enseignent puisque les juifs de Béret mettaient vérifier dans les, les Écritures ce que l'apôtre Paul disait. Et quand même l'apôtre Paul, il était un, un rabbi, il était, il était un érudit, il était quelqu'un qui connaissait euh, la Torah, qui connaissait la Bible. Donc, il vérifiait simplement, parce que quand c'est transmis par un humain, effectivement, on peut, on peut faire des erreurs. Ils avaient raison, ils étaient justes. Pourquoi je suis allée si loin, dis-moi, ramène-moi là dans le, bon, dans le bon chemin, Dominique. Je ne sais pas, mais moi je vais te ramener <rire> donc peut-être du côté de Parousia. Voilà, c'était Parousia, c'est ça. Ça <rire> y est, tu m'as ramené dans un bon chemin. Hein. C'est une grosse corde oui. quand même, là. Oui. Donc, la présence manifestation venue. Voilà comment on pourrait définir ce mot parousia. C'est voilà. à la fois la présence.. C'est si à la fois la manifestation du Saint-Esprit, il est là, mais je ne le vois pas. Et tout d'un coup, il se manifeste, et euh, il, il se rend visible. Et, et la venue, parce que c'est, ça correspond en fait à, à cette... Euh, euh, tout d'un coup, la présence est visible, la venue. Quand tu viens dans, dans mon bureau... Bah, tu étais bien là à côté dans ma maison, mais tu n'étais pas dans mon bureau. Quand tu viens dans mon bureau, je te vois, tu es réel. Et c'est ça en fait, présence, manifestation, venue, voilà, c'est parousia. Et c'est une attente de tous les instants. On a ça en Matthieu 28, 20 et en Hébreu euh, 13, 5, je pense qu'on va les lire tout à l'heure, je vérifie. Mathieu, Mathieu, bah Mathieu, bah non, il n'est pas dedans. Il y a, on pas va de... lire euh, donc Mathieu 24. Mais je regardais, c'est souvent, oui. le plus souvent c'est traduit par avènement d'ailleurs. Oui, mais ça... Plus, plus que pour... Euh, parce que Bon, on peut le traduire aussi par euh, présence, dire, arrivée, dit... euh, retour, apparition. Mais le plus souvent c'est avènement. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre langage moderne Avènement, euh... c'est pas, pas un mot qui est très usagé. Et utiliser. Hein Matthieu 28, 20, euh, ça représente, voilà, à garder. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Et Hébreux 13, 5, donc ils n'avaient pas marqué cela. Il ne pas aller lire, Dominique. Et moi, je suis. Je pense à ta voix pour que tu n'aies pas la voix trop fatiguée. Bah oui, bah oui, quand même, attends. Euh, tu le trouves, non Oui, que votre conduite oui. est en... Car lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il est donc bien là à chaque instant. Donc, ce, cette, cette attente de cette manifestation présence venue va nous détacher de du terrestre pour nous attacher à lui seul, puisqu'il est là, puisqu'il a dit qu'il serait là, puisqu'il il a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, il est là, donc ça va nous détacher du terrestre pour nous attacher à lui seul, pour tous les aspects de ma vie, ici et maintenant, c'est pas pour le futur, bien sûr que pour le futur ce sera en plénitude, mais c'est d'abord pour ici et maintenant, il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, Jusqu'à la fin du siècle. Est-ce que là, j'ai conscience, mais une conscience réelle, que là, moi, dans mon bureau, toi, dans, derrière ton, ton enregistrement de radio, tes appareils, le Seigneur, il est là, avec nous. On a besoin de se le redire, ça, parce qu'on n'a pas cette conscience-là. Or, si on avait cette conscience-là, mais les choses paraîtraient faciles, les, les, les choses nous seraient, nous seraient simples, euh, tout, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous agresse, tout ce qui disparaîtrait puisque il est là. Puisqu'il est là. Et c'est la meilleure façon de le glorifier, le Seigneur. C'est d'avoir cette conscience de sa présence de de, de chacun instant et cette conscience de sa présence que nous avons par notre esprit renouvelé, la, la prise de conscience, c'est notre esprit qui le qu'il a. Cette conscience de sa présence, en fait, nous fait être transformé parce qu'il est là. Donc, il y a aussi une, une, une progression, une autre dimension, on va dire, entre, alors écoutez bien, croire qu'il est avec nous, que nous percevions ou non sa présence, et le connaître dans une profonde conscience de sa présence, lorsqu'il vient à nous spécifiquement pour se révéler à un moment particulier. On pourrait dire que les cieux s'ouvrent à ce moment-là. Et il y a une différence entre croire qu'il est avec moi, euh, avoir cette conscience de sa présence, mais bon, c'est par intermittence. Et puis cette dimension de connaître, et le mot connaître est un mot de l'intimité. Souvenez-vous que je l'ai souvent rappelé, euh, la connaissance de l'éternel, c'est le même mot que la connaissance dans la, la relation conjugale entre un mari et son épouse. Donc, c'est une dimension d'intimité. Quand on connaît le Seigneur, on rentre dans une intimité avec lui, et cette intimité n'a pas de limite. C'est pour ça que euh, on a on a cette perception que, que, que les cieux se déchirent, que les cieux s'ouvrent. Moïse vivait cette dimension. Il parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Paul aussi en témoigne. Et alors, ça me permet de faire la transition, euh, on avait lu ce passage euh, de 2 Corinthiens 12, euh, je vous laisse chercher, où, où Paul ne sait pas si c'était dans son corps ou si ce n'était hors de son corps, mais il a été ravi, et le mot anglais serait « rupture », il a été élevé, il a été tiré dans le ciel. Il a été tiré dans le ciel, élevé dans le, le troisième ciel et il a entendu des paroles ineffables. Jean a entendu le, le chauffard, la voix de trompette qui l'appelait et qui lui disait « Monte plus haut et regarde les choses qui vont arriver bientôt ». Il a été tiré dans cet espace, dans, dans, dans ce, cet espace céleste et les cieux se sont ouverts. Ils sont des hommes comme nous. Et même nous, on a un, un avantage par rapport à, à, à Moïse, Paul ou, ou, ou Jean, c'est que la révélation de Dieu a avancé avec les siècles. La, la révélation de Dieu, les choses de Dieu étaient de tout temps, mais la lumière que Dieu a mise dans cette fin des temps est bien plus grande que la lumière que les gens avaient euh, euh, au Moyen-Âge. Au moyen ou même au temps de la réforme, on voit bien comment les multiples réveils, et réveils ça veut dire qu'on ouvre les yeux sur quelque chose de plus grand, les multiples réveils dans l'histoire ont fait avancer la révélation de Dieu. Et, et, et une, une, une... Il n'y a pas eu de, de nouvelles révélations dans le sens de quelque chose qui n'existait pas. Non, ça a été simplement de dévoilement en dévoilement. Et on arrive au dévoilement final, ce dévoilement des fils de Dieu, ce dévoilement du corps de Christ, ce dévoilement des vainqueurs, ce dévoilement euh, de l'épouse. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Dis à jour ça. Donc, L'Apocalypse est un livre prophétique. C'est pas, c'est pas, je le dis souvent, c'est pas un livre eschatologique, historique. Il ne peut pas être pris dans le naturel du temps, dans le temps du naturel. Je ne sais pas comment il faut le dire. On ne peut pas, l'Apocalypse n'est pas un recueil historique de ce qui va se passer chronologiquement. Non. Alors, la première tempête, la deuxième tempête, la troisième tempête, la quatrième tempête, etc. Et on le prend dans le temps terrestre. Non. C'est dans une dimension spirituelle. Euh, Jean entend comme une doit de tromp trompette, il se retourne pour voir la voix et c'est le Seigneur Jésus qui voit en gloire. Mais il va encore être tiré plus haut euh, euh, pour, pour voir « viens, je te montrerai l'épouse, la, la femme de l'agneau ». Donc on va effectivement de trompette en trompette qui vont nous tirer de notre léthargie pour que nous puissions voir c'est gloire de gloire en gloire, et ça c'est pour tout le monde, j'aimerais le redire, parce que peut-être quand vous m'entendez parler, vous me ah ouais, elle, elle, elle ». Non, c'est pour tout le monde, ce n'est pas réservé à des suprasins, ce n'est pas réservé à des, à des super intellos, ce n'est pas réservé à des gens qui connaissent leur Bible sur le bout du doigt, c'est réservé à tous les gens qui obéissent. Shema Israël, c'est écoute et obéis. Entendez cette parole de Dieu à votre cœur, qui parle à votre cœur, et obéissez. C'est pour ça que l'ennemi est tellement fort pour faire croire aux, aux, aux brebis qu'elles ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Parce que dès l'instant où vous allez commencer à, à accepter cette pensée-là, vous allez commencer à tendre l'oreille spirituelle à cette voix du berger, dès ce moment-là, vous allez devenir dangereux pour l'ennemi. Parce que quand vous allez entendre la voix du berger, quand vous allez la reconnaître et vous la reconnaîtrez, vous allez commencer à obéir comme Dieu veut, lui. Pas comme vous pensez qu'il veut, mais comme Dieu veut, il vous dira et vous ferez. Et c'est simple. C'est très simple. Vous avez tout d'un coup... Je vais parler de mon expérience, toute, toute, toute bête, toute simple, là, au niveau de mon bureau. J'ai envie de. Bon c'est tard, je vais me coucher, j'ai envie d'aller me d'aller me reposer. Puis le Seigneur me dit, retourne, va ouvrir ton ordinateur. Seigneur, mais je viens de le fermer, retourne. Ben, J'obéis. Je sais pas pourquoi je vais ouvrir mon ordinateur. Alors je regarde, ah ben oui, ça, j'ai pas fini. Ah ben là, je suis passée dans ce, ce. Par exemple, ce chat, il y a longtemps. Il y a peu de, peu de temps. Je, J'obéis comme ça, alors qu'un jour j'étais fatiguée, je, je voulais aller me coucher, j'ai obéi. Pas dix secondes après, j'étais sur un chat où il n'y avait personne, et une femme arrive, et elle veut se supprimer. Et ça a été pendant trois heures. On a réussi, on a... les, les réseaux d'intercesseurs ont fonctionné, on a, on a pu... bref, on a pu parler, on a pu... Euh, on a pu la maintenir. Euh, et voilà, Et puis je me suis dit, si, si je n'avais pas obéi. Il n'y avait personne sur ce chat. C'était tard. Il n'y avait personne. Elle avait déjà commencé à, à mettre à exécution son plan. Mais elle aurait terminé. Bah, tu sais, sais excuse-moi de te couper, mais, sais. mais tu il sais, n'y a pas de hasard. Je sais que ma semaine j'arrive aussi. Il n'y a pas de hasard. Et puis, euh, refuser, non. si tu y as été, c'est que Dieu voulait que tu y ailles, donc.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 Ah bah, forcément. Il a dit qu'il oui. qu nous conduirait. Donc, effectivement, il l'a conduit là où il y avait le besoin. Et, et ça, c'est une. Je pourrais multiplier les exemples parce que c'est tout le temps comme ça. Et je tremble après. Je vais vous dire, je tremble après. Je dis, Seigneur, rends-moi obéissante. Parce que si j'étais fatiguée, c'est naturel d'être fatiguée quand on dort peu ou quand on est dérangé souvent. C'est légitime, j'irais dire. Je venais de fermer mon ordinateur, tout, tout, tout bien, tout. J'avais pas besoin de revenir, humainement parlant, non, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est ta santé, etc. J'aurais pu dire tout ça, c'est là où je te dis, j'ai le choix d'obéir ou de pas obéir. Non, c'était le... des... Non, Toi, tu, tu, vois des, tu vois des possibilités qu'il aurait pu y avoir, mais aucune de ces possibilités n'aurait correspondu à ce que Dieu voulait. Donc euh, fatalement, tu n'as tu as fait ce que Dieu voulait. Oui. Je, je sais mais... pas si vraiment tu as eu le choix. Je suis Mais je crois que, que je me rends compte que tout ce que je fais quand j'obéis à cette parole de Dieu à mon cœur, euh, c'est lui qui a tout conduit. Ah, effectivement, oui. il n'y a aucun hasard. Quand tu regardes et, en arrière euh, fatalement. J'ai quand, oui, quand, oui, quand même, parce que je suis humaine, la possibilité de ne pas obéir. J'ai cette possibilité-là. C'est en ce sens-là que je dis, j'ai un choix. Et à la limite, ce que je demande au Seigneur, c'est de ne pas avoir ce choix de lui désobéir parce que c'est tellement à conséquence bien sûr qu'il peut toujours trouver quelqu'un d'autre euh, mais mais ça a été tellement fréquent ça a été tellement des coï des coïncidences on va dire qui sont pas du tout des coïncidences c'est dieu qui les a voulu oui tout à fait voilà. donc je crois qu'effectivement que quand on entend la voix de dieu ben, à ce moment là c'est ça être conduit par l'esprit et à ce moment là les choses sont simples et on va aller de gloire en gloire donc, il n'y a, a pas de limite, la seule limite, ça sera notre obéissance. Si à un moment donné, vous trouvez que c'est trop lourd, que c'est trop fatigant, c'est trop, trop, trop, trop, trop, ben, le Seigneur ne va jamais vous forcer à aller plus loin avec lui. Jamais. C'est en ça, si tu veux que j'ai un choix. Et euh, je, je sais que, enfin, moi c'est ma prière, je dis Seigneur, je ne, je ne veux pas te dire non. Je, et je le dis souvent à, à, autour de moi. Ne dites jamais non, Seigneur. Dites, je suis pas prêt. Dites-lui que vous n'avez na, pas encore la capacité. Mais il va vous la donner cette capacité. C'est lui qui, me fait en, qui, qui met en nous le vouloir et le faire. Donc il va le faire. Mais ne dites jamais non. Ne dites pas c'est trop cher, c'est trop haut, c'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop. Non, ne dites jamais ça au Seigneur. Parce que lui, il, va, il est un bon père. Il va jamais nous donner du trop. Il ben va Dieu... jamais... Dieu connaît parfaitement nos possibilités, hein, c'est lui qui nous les a toutes données, donc euh, il ne va pas nous donner effectivement euh, autre chose que ce que nous pouvons faire. Oui, et il respecte notre choix, il respecte notre liberté. L'homme ne peut pas s'autodéterminer, parce qu'il n'a pas ce, cette, cette liberté-là, puisqu'il est limité dans, dans des. Il est limité, il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui, qui est à ce libre arbitre. Mais par contre, il a toujours un choix à faire. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Choisis la vie, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » En ça, on est conditionné quelque part à, à choisir toujours ce que Dieu veut. Mais oui. Mais, mais Oui, il ne parce qu'à la pas... limite, le choisi, moi, je le ressens presque comme... Euh... Parce que comme une obligation. Et oui. <rire> Choisis oui. la vie. Point. Et oui, parce que, parce qu'il nous a, il nous a créé avec une forme de pas, lui. Attention. Voilà. Il mmh. nous a créé avec un, un vide en forme de lui. C'est pour ça qu'on peut pas dire qu'on a le Libarbite. Parce que, parce que quelque part, on est conditionné. On est conditionné par son amour parce qu'il nous attire. C'est un aimant tellement puissant. Ben, un aimant, le bout de fer, il ne peut qu'être attiré. Il peut rien faire d'autre. Il n'a pas d'autre choix. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais il nous laisse quand même une porte de sortie. Si tu veux pas, si tu, veux pas, tu, mmh. tu peux, je te respecte. Mmh. Il nous laisse la porte de sortie. Mais son désir le plus profond, parce qu'il est un Dieu jaloux, c'est-à-dire un Dieu exclusif. Il a, il a un tel amour pour chacun de nous, qu'il attend qu'on lui, qu lui redonne cet amour exclusif pour lui. Exclusif. Je, je n'ai pas regardé s'il y avait des, des questions sur le... Non. Euh, moi non plus, par contre, euh, non, je l'avais tout à l'heure, mais je ne l'ai plus. J'ai que que toujours un petit peu peur que ça me prenne trop de ressources je regarde. sur l'ordinateur. Non, non, apparemment, il n'y a pas de questions. Apparemment, il n'y en a pas. C'est bon. Écoute, euh, je vois que l'avant avance, ça avance. Je pense que je pense On va, je... va peut-être euh, voir un petit peu, donc euh, on a cherché dans enseignement.com et donc enseignement.com fait référence à 24 versets. Qui ont trait au mot euh, parousia. Euh, oui. J'allais di dire que 24 versets, mais bon. Oui, ah. alors ma question, c'est vu l'heure, est-ce euh, oui. qu'on est qu aura le temps de les lire oh, je, oui, ne je pense qu'on a un quart d'heure. Oh, c'est euh, moi tu oui, veux dire autre chose en dehors oui, de la lecture. Justement, j'ai pas tout à fait fini avec parousia. Ah. Des, des grands méandres à côté. Euh, tu sais, euh, comment se posait la question là avec mon équipe de justement de, de continuer sur l'enlèvement, puis moi j'ai dit, oh non, ça, ça me paraît un peu trop, et que cette personne a demandé, euh, quelque part, c'est comme si tu me confirmais qu'on devrait continuer un peu, qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, pour le sujet Écoute, je ne sais pas, il y a une <rire> personne qui en a parlé, j'ai mes chiens qui aboient, je suis désolée <rire> Ah, c'est des causeries dans les maisons Oui, oui, ah oui, enfin bref. Il euh... sa façon, son... Ton, ton petit chien. Voilà, puis du coup, bah, c'est moi qui ai perdu le Oui, il y a une personne qui a effectivement trouvé que c'était court, et, et mais elle aimerait pouvoir euh, intervenir et poser des questions. Oui. Euh, c'est faisable de toute façon sur le chat de Stéphane, hein, le chat Chrétien Visio. C'est possible, vous pouvez aussi laisser des messages sur le site de radioprédication.net, donc euh, on les lit, il n'y euh, a pas de problème. Même si on ne les lit pas forcément tout de suite. Bon. Oui. Non, parce que la question a été posée. Je crois c'est à midi qu'on en a reparlé hier et à midi. Et, et voilà, ça m'était été proposé de continuer. Et je disais mais ça me paraît peut-être un peu long. Euh, mais bon, s'il y a de la demande, moi je, je, je peux continuer. J'attends simplement le feu vert du patron. C'est <rire> enfin, vrai que c'est bon, pas le patron. Chef. Oui, chef oui, parce que le patron est <rire> au-dessus, très <rire> si, là haut. Oui, je sais pas s'il est là-haut. Ouais. Mais si tu veux, je suis toujours sensible quand il y a une coïncidence comme ça, qu'il y ait une personne qui le demande. C'est un petit peu comme si c'était un petit, un petit encouragement d'aller dans ce sens-là, puisqu'on s'est posé deux fois la question. Mais c'est vrai que l'enlèvement c'est important, On beaucoup se tournent vers ça, surtout en ce moment avec les tout ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, en Afrique en particulier, euh, au Japon, etc. Oui. Tous les tremblements de terre qu'il y a pu y avoir, oui. Ces dernières années, je pense oui. à Haïti euh, l'an dernier, tu as cité d'autres pays euh, également euh, récemment. Et quand on voit le nombre de tremblements mm. de terre qu'il y a eu avec aussi euh, euh, en, en Nouvelle-Zélande, au Chili, tu vois, euh, oh, il y a eu des tremblements de terre. En là, Aust... Oui, en Australie aussi, de, oui. beaucoup d'inondations aussi un petit peu partout. Et... Hum, j'ai perdu le fil. Oui, aussi les changements euh, politiques, les changements d'orientation politique qui sont en ce moment, je crois, énormes. On ne les voit pas non. forcément, oui. mais oui. Elles, euh, ces changements sont énormes. On en a un petit aperçu avec tout ce qui se passe actuellement euh, en Afrique. On voit bien que ce n'est pas seulement <rire> les Africains qui décident les choses. Euh, bon, je ne pas pas plus parce que ce n'est pas une émission politique. Mais bon, voilà. Non, mais ce qui se passe dans le monde euh, géopolitique n'est que simplement la manifestation visible de ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que quand même, euh, notre globe est, j'irais dire, baigné dans une atmosphère euh, spirituelle. Elle n'est pas hors, hors de la dimension spirituelle. Allô, j'entends plus rien. Allô, allô. Allô. Oui, continue, continue, continue. Je n'entendais plus rien, j'avais l'impression que je n'étais pas en ligne. Voilà. Euh, donc, je vais un petit peu continuer, et puis je crois qu'on arrivera à la fin de, de l'émission sans avoir pu lire nos, nos versets. Oh, je suis déçu. Ah, tu es déçu de la lecture, oh, hein, ouais. Non, non, non. Ta voix se ta voix, sera reposée. Hein. Ah bah ben ça, pour être reposée. Donc quand nous, connaissons, quand nous connaissons le Seigneur, dans cette conscience profonde de sa présence, alors nous voyons chaque fois la gloire de Dieu. Nous discernons avec nos yeux spirituels, qui est tellement proche de nous que nous n'avons plus de doute. Ça devient, au niveau de notre foi, ça devient tellement prégnant, tellement assurant, tellement.. Euh, Sûr que notre foi grandit, notre autorité spirituelle grandit, parce que cette conscience profonde de sa présence nous, nous booste en avant, nous, nous, nous tire, nous tire toujours plus haut. Mmh. Alors donc Dieu dans sa Bible, le Seigneur dans la Bible a utilisé par le biais des, de ceux qui ont écrit donc six mots différents pour parler de cette présence-manifestation venue de Jésus-Christ. Le mot parousia, lui, se trouve, on a dit une 24 fois. Mmh. Euh, ce mot appartient à la, à la famille du verbe parémi. On avait aussi cherché des versets où se trouvait ce verbe, parce que ça nous donnera, ça nous donnera un bon, une bonne compréhension. Et, et ce verbe, il, il, il signifie en quelque sorte être à portée de main, être présent. Mais jamais l'acte de venir, hein, de se mettre en marche et de venir, c'est plutôt la présence de celui qui est déjà arrivé. Alors, je vous donne des références, de toute façon on les reprendra, mais euh, vous avez des références telles que Matthieu 24, verset 3, verset 27 et 37. Et 39. Et c'est possible, oui. <rire> c'est sûr. Là, là, là, je regarde sur mes notes, donc j'ai pas j'avais pas à ce moment-là euh, enseignement.com pour vérifier, donc c'est très bien. Ah, je l'ai sous les yeux. j'avais Oui, ben moi, j'avais pas marqué tout ça, mais tu vois, c'est très bien. Jacques 5, 7 et 8, et eh ben oui, effectivement, il est là. Et puis 2 pierres 1, 2 Pierre 1. Un 16, mais il y en a d'autres, effectivement. trois. Oui, oh, il y a un, 16, un, un Ah, j'arrive ah. pas à celui-là. Oui. Thessalonicien, j'arrive, mais avec le 1 devant, j'arrive pas. Il, il faudra que je les... Il faut, en, faut enlever le 1. revois mes notes là. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le mot Parousia désigne, désignait en général la monnaie qui était frappée par un vainqueur du temps des Romains et des Grecs. Alors quand euh, un Romain ou, ou un Grec, on va parler des Romains avec la Pax Romana, euh, gagnait une, euh, une partie du monde, gagnait, remportait la victoire, euh, assujettissait un peuple, il frappait euh, une nouvelle monnaie qui était à leur emblème. Et bien sûr, souvenez-vous ce que le Seigneur dit, demande, de, de montrez-moi un denier. Hein et, et il voulait voir l'effigie, et c'était l'effigie de César, et il dit rendre à César ce qui est à César. Donc la, la, la monnaie de, du, du pays qui était assujetti était fondue, et le métal servait de base à la nouvelle monnaie où euh, on, on frappait euh, ben, le profil de, de César ou, ou, ou de, du roi en fait, qui était vainqueur. Donc lors de son utilisation journalière, cette nouvelle monnaie rappelait à chacun qui était le chef. Voilà, c'était le mot, le mot parousi. Euh, je vais rapidement, je vois, c'est moins 5. Donc, rapidement, euh, vous donner les cinq autres mots qui ont été utilisés dans le Nouveau Testament pour parler des différentes venues du Seigneur. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y ait 5 venues, hein, ça veut, parce qu'il y a eu tellement de venues depuis son incarnation. Mais ces mots représentent des facettes de cette présence-manifestation venue. et Je donne toujours ces trois mots pour arriver à, à prendre tout le sens. Et, et ces mots vont nous rendre capables de comprendre le sens de sa présence qui demeure, de percevoir cette manifestation du rayonnement de sa gloire et de se laisser capter par la majesté de sa présence. Voilà, c'est tout ça. On ne peut pas donner simplement une petite explication. Il faut, il faut donner tout ça. Dieu est toujours présent, mais nous n'en sommes pas conscients. Mais quand il se manifeste visiblement, bah, il peut le faire de façon soudaine, éclatante, puissante, prégnante. Regardez l'apôtre Paul, la, la brillante lumière, et le Seigneur qui va lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Donc Dieu et celui qui est, qui était et qui vient. Et, et, et l'exemple le, de, de ce mot qu'on qu dit souvent, « Maranatha »,« Maranatha », ça ne veut pas dire euh, « Seigneur vient dans un futur », ça doit être traduit par « le Seigneur est venu » ou bien encore « le Seigneur est proche, il est là, il est là tout à côté de toi, « Maranatha, il est là ». Tu ne le vois pas, tu ne le vois plus. Tu as les yeux fixés sur la terre, mais Maranatha, il est là, il est venu. C'est ça que ça veut dire. Quand dans l'Apocalypse, il est dit, euh, l'Esprit et l'Épouse les disent, « Amen, Seigneur Jésus, viens », c'est la même chose. Il est venu, mais il va se manifester tout d'un coup en gloire. J'ai oublié qu'il était là. J'ai plus conscience qu'il était là. Et c'est ce que nous avons besoin de nous dire les uns les autres. Mais le Seigneur est présent là, on le, on le dit facilement, quand on est sur un chat, là où deux ou trois sont, sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux, Eh ben, écoutez-moi si vraiment on avait cette conscience-là il se passerait pas ce qui se passe ce qu'on peut dire sur les chats oui, parce que possible. si on a la conscience qu'il est là il est là il a dit s'il y en a deux qui sont là, là sur les ondes il est là, puisqu'on est rassemblé pour entendre parler de lui, il est là il est là dans une dimension spirituelle, mais il est là on ne peut pas se comporter n'importe comment. Si on a cette conscience de sa présence, on ne peut pas se comporter euh, de cette façon. Ah, il reste deux minutes. Alors, les mots vite. Apocalypsis. Apocalypsis. C'est découvrir, dévoiler. Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Je vais aller rapidement. Il y a un autre mot qui s'appelle Epiphania. L'épiphanie c'est briller sur, amener à la lumière, apparaître, manifester. Ça a une dimension de manifestation et de splendeur, comme par exemple l'apparition d'une étoile. Elle, elle est là l'étoile, mais elle est invisible tout le jour. Mais elle, a, elle, elle va être manifestée à l'entrée de la nuit. Vous voyez, cette, cette présence qui est là, qui tout d'un coup se manifeste. Voilà, c'est la gloire, la majesté révélée lors de la venue du Seigneur, épiphania. Un autre terme qui est Phanero, ce terme veut dire rendre apparent, manifester, ce n'est pas nécessairement une présence visible, mais c'est une perception. Euh, oui, ce, ce, sont, dire... ce, sont, ce sont des mots grecs euh... Ce sont des mots grecs qui, ouais. veulent, qui, qui parlent toujours de cette, de cette venue, euh, qui ont été traduits grossièrement par venue, toujours. Et, mais en fait, on, en, on perd complètement le sens, euh, le sens que le mot grec donne. Alors, il y a Erkomai, un autre, un autre mot, qui est utilisé pour préciser le fait même de la venue. Il est un peu comme, comme Parousia, qui est la présence de celui qui est arrivé. Et eh bien, Erkomai va préciser le fait même de la venue et, et aussi l'événement que constitue la venue. Et pas seulement le, le, la présence, mais l'événement, le fait. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Il y a EXO. Euh, exo qui veut dire, euh, par exemple, dans Apocalypse 2, 25, « Jusqu'à ce que je vienne, tenez ferme, jusqu'à ce que je vienne, c'est exo. » Et je terminerai par cet exemple, et je te rends la parole, euh, Dominique, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 8 et 9. « Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition, Epiphania, de sa venue, Parousia. Epiphania, c'est manifestations, Parousia, c'est présences, duquel la venue, Parousia ou présence, et selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges et de mensonges. Alors sera révélé l'inique, que le Seigneur, c'est l'antéchrist, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue, la venue de dominique, et selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, signes et prodiges de mensonges. Donc c'est 2 Thessaloniciens 2, 8 et 9. Voilà, merci Déborah Ester, l'émission se termine, nous nous retrouvons encore pour une dernière émission pour la semaine, demain à 18h. Merci est Déborah Ester. Oui, au revoir Dominique. Au revoir Déborah Ester. Sois béni ainsi que merci tous pas. nos auditeurs qui nous ont suivis. Euh, vous êtes nombreux. Merci à vous. Bonsoir. Mm. Radio Prédication vous a proposé En toute causerie Une émission de Dominique Simonet Avec Déborah Esther Lieber